Calculez la dérivée de la fonction P définie sur R par P de x égale 5x3 moins 2x plus 3. D'abord on constate que la fonction P est la somme de fonctions dérivables nst définie par n de x égale 5x3, puis s de x égale moins 2x. Et finalement, on va dire t de x égale 3. Donc, elle est dérivable sur R et p' est la somme des dérivés de ces fonctions. Selon la formule du cours, p' de x égale n' de x plus s' de x plus t' de x. Or, n' de x est égal à 5 fois, on développe et on dérive 5 au cube, ça fait 3x carré. Ce qui nous donne 15x carré. Attention, ici, on applique une formule du style lambda u dérivé égale lambda u dérivé. C'est-à-dire. Pour dériver un produit entre une constante et une fonction, on garde la constante, et on multiplie par la dérivée de la fonction. Reprenons, n' égale 5 fois 3x carré égale 15x carré, puis s' de x est égal à la dérivée de la fonction affine, moins 2, et puis t' de x, la dérivée de la fonction constante, 0. Donc, P' de x est égal, comme c'est marqué ici, la somme des dérivés. Celle-là, c'est 15x carré. Celle-là, c'est moins 2. Et celle-là, 0. Finalement, finalement, la dérivée de P, c'est 15x carré moins 2. soit U et V, deux fonctions définies sur R, par U de X égale moins 2X moins 1, et V de X égale 3X carré plus 1. On demande la dérivée de U fois V. Bien. On calcule d'abord U' et V'. U' de X égale la dérivée de la fonction affine, moins 2. V' de X, Égal, attention, c'est la somme entre cette fonction et celle-ci. La dérivée de cette fonction, on garde le 3 et on multiplie par la dérivée de x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Plus la dérivée de la fonction constante, 0. Ce qui nous donne 6x. Bien. Puis, on sait que uv' égale u'v plus uv'. C'est la formule du cours. En faisant apparaître les x, ça nous donne uv' de x égale u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x égale u' de x c'est moins 2 fois v de x. 3x plus 1 attention entre parenthèses plus u de x moins 2x moins 1 fois v' de x fois 6x qui est égal on développe pour simplifier moins 6x moins 2 moins 12x moins 6x et en le disant encore, est égal à moins 18x carré moins 16x moins 2. Première solution, deuxième solution. On pourrait d'abord multiplier UV, développer et puis dériver. On constate que U2X V de x, c'est le produit entre moins 2x moins 1 et 3x carré plus 1. La double distributivité nous donne, on y va, moins 6x cube moins 2x, moins 3x carré, moins 1. Et maintenant, si on dérive tout ça, UV' de x, c'est-à-dire la dérivée de ce produit. La dérivée de ça, c'est moins 6 fois 3x. La dérivée de ça, moins 2. La dérivée de ça, moins 6x. Et la dérivée de la constante, 0. Allez, plus 0. Et après réduction, ça fait moins 18x. Moins 6x, moins 2. La même. Chose, le même résultat, à vous de choisir la première ou la deuxième méthode. On se donne f par la fonction f de x égale 1 sur 4x plus 2, définie sur 0 plus l'infini, comme ça on n'a pas de problème, le dénominateur est toujours positif, et on demande la dérivée de f. On constate que f est sous la forme 1 sur v avec v de x égale 4x plus 2. On sait que la dérivée de 1 sur v égale moins v prime sur v carré du coup et on va calculer donc f v prime pour trouver la dérivée de f v prime de x égale que la dérivée de cette fonction affine, 4. Donc, tout de suite, f de x est égal on applique la formule, moins v 4 sur v carré. v carré, c'est 4x plus 2 au carré. Bien sûr, on peut un tout petit peu simplifier, un peu d'algèbre, mais le calcul analytique de la dérivée a été fait. Allons-y, moins 4 sur, ici on peut mettre 2 en facteur au carré, ça fait 4, il nous reste 2x plus 1 au carré, f prime de x égale, plus simple, moins 1 sur 2x plus 1 au carré. Calculer la dérivée de la fonction k définie sur moins 1 plus l'infini par k de x égale 2x moins 3 sur x plus 1. On constate que la fonction k, c'est un quotient de deux fonctions, u sur v, définie par u de x égale 2x moins 3 et v de x égale x plus 1. Or, u prime de x est égal en faisant la dérivée, de v prime de x égal, en faisant la dérivée, 1. Ce sont des fonctions affines. La dérivée, c'est le coefficient directeur de respectivement 1. Bien, mais on sait que u sur v prime égale u prime v moins u v' prime sur v carré. Par suite, f, pardon, k' prime de x, il s'agit de k, pas de f, k' prime de x est égal u' c'est 2 fois v c'est x plus 1, attention parenthèse, moins u c'est 2x moins 3, V prime qui est 1, sur V au carré, V, V, V au carré, X plus 1 au carré. K prime de X égale, on simplifie, 2X plus 2, moins 2X, et attention, moins fois moins fois plus, plus 3, sur X plus 1 au carré. Finalement, k' de x est égal à 5 sur x plus 1 au carré.